Bon, moi je leur disais, euh, allez, on est parti, une nouvelle recette de cuisine de la mère Monacelli. Là, ils savaient que c'était un truc complètement. Euh, euh, si tu veux, j'essayais de leur mettre en, en main le, le plus d'outils possibles euh, pour servir en fait de thermomètre. C'est-à-dire qu'ils arrivent, eux, à se. Euh, à se situer, à voir leur progression. Un élève qui passe de 6 à 8, c'est énorme. C'est beaucoup plus difficile que de passer de 12 à 14. Alors, le système des sourires et des grimaces, c'est parce que c'est immédiatement accessible aux gamins, dans la mesure où ça a un côté mathématique. J'avais pris ben, une feuille de classeur, deux colonnes, les smiley parce que ça les fait rigoler. Donc, il y en avait un sourire, un grimace. Et il y avait des règles du jeu. Donc, les grimaces, c'était, ça sanctionnait euh, tout écart de langage, j'ai oublié mes affaires. Euh, euh, j'ai coupé la parole à un camarade. Je me suis moqué de quelqu'un qui a donné une mauvaise réponse. Et les sourires, c'était tout ce qu'un élève, élève qui n'avait jamais osé parler et qui levait le doigt, je pouvais parfois en mettre cinq d'un coup. Puis, de toute façon, c'était moi qui... Et le principe de base, c'est qu'en début d'année, ils allaient tous 10 sur 20. Chaque sourire donnait un point en plus, chaque grimace un point en moins. Et donc, quand ils arrivaient à 10 sourires, ils avaient 20. Je mettais un 20 sur, le, sur Pronote, sur le système de je rayais, et on recommençait. C'est-à-dire que des gamins qui n'avaient jamais la moyenne en fin de trimestre pouvaient quand même avoir 4 ou 5 20 dans le trimestre, rentrer chez eux en disant « j'ai eu un vin en français ». Mais alors, même le gamin qui disait n'importe quoi tout le long, avait... Euh... N'importe quoi, si c'était délibéré, non, bien sûr, je, je, je, là, c'était cinq grimaces, d'un coup, au bout d'un moment. Mais euh, le, le, le, le gamin, euh, en très grosse difficulté, mais qui essayait, qui s'accrochait, qui pouvait dire des bêtises cinq fois de suite, euh, bah, au contraire, parce que c'était... Pour lui, c'était une victoire d'avoir osé essayer et en même temps, il y a les interactions au sein du groupe. C'est-à-dire que euh, je ne lui disais pas c'est n'importe quoi en donnant la réponse moi. C'était non, ce n'est pas ça du tout, tu as quand même ton sourire, mais ce n'est pas ça du tout. Est-ce que quelqu'un peut expliquer pourquoi ce n'est pas juste ce qu'il vient de dire Et donc, ça rebondissait, on passait de l'un à l'autre. Il y avait un tournant, c'est-à-dire euh, qu'il y avait un moment où je sentais que qu'il commençait à y croire, mais pas complètement, et j'attendais le bon moment où il y en avait un qui sortait, mais vraiment une énormité, et je disais ah ben t'as un sourire, et là comme t'as la moitié de la glace, qui savait que c'était faux, c'était, mais elle va vraiment le faire alors, et, et puis après il se prenait au jeu. Parce que je te dis, pour un gosse qui ramène des 6, des 8, des, euh, pouvoir euh, rentrer euh, une fois tous les 15 jours en disant ah, « j'ai eu un vin en français euh, », c'est aussi quelque chose d'extraordinaire à vivre. Et de toute façon, même s'ils avaient eu 10-20, il n'y avait qu'une note de participation, et je ne la mettais pas au même coefficient que l'expression écrite, autrement on tombe dans, dans la démagogie. Il y a deux profils euh, qui sont les principaux bénéficiaires, les élèves qui sont inhibés, qui ont, qui ont, euh, qui ont, qui ont peur de. Mais vraiment peur de, de, de faire une erreur comme si on allait les battre, peur du regard des autres, peur de perte d'estime de soi, enfin il peut y avoir des tas de raisons. Et l'élève euh, moyen ou juste en dessous de la moyenne. Chez qui tu, fais, tu déclenches un truc où il se dit, mais je peux peut-être y arriver Et chez certains qui finissent à 14 euh, en fin d'année. Et alors, bon, effectivement, après, tu avais les filous qui, euh, quand ils arrivaient à 9 grimaces, euh, pendant deux cours, mettaient le turbo pour rééquilibrer, revenir à neuf sourires. Mais l'essentiel, c'est que finalement, ils mettaient le turbo. Ils les... l'indicateur de victoire. C'était le premier cours où, quand ça sonnait, il y en a un qui disait « Oh merde, déjà voilà, ?» Là, je savais que une partie, la première partie du travail était gagnée. En orthographe, le, le système, euh, système actuel, le gamin qui fait 20 fautes à 0, le gamin qui fait 40 fautes à 0, celui qui fait 98 fautes à 0 aussi. Donc comme les gosses sont loin d'être imbéciles, pourquoi veux-tu qu'ils se cassent la tête à faire zéro faute Il aura la même note la même note comme en faisant 98. Donc c'est un système où pour quasiment la moitié de la classe, la progression est impossible parce qu'il n'y a pas de... Donc en fait, moi ce que je faisais, c'est que déjà je ne faisais plus du tout de dictée d'auteur. C'était des corpus de phrases, d'application d'une leçon. C'est-à-dire que les dictées portaient toujours sur une leçon. On avait fait les accords de participe passé, je faisais un corpus de phrases où il y avait 40 accords de participe passé. Donc, les fautes qui... Et je corrigeais en deux couleurs. Les fautes qui portaient sur la leçon, elles étaient à plein tarif, elles étaient corrigées en, en rouge. Tout le reste était à demi-tarif et corrigé en turquoise. Pour leur permettre de voir la progression et surtout les encourager, les motiver, leur montrer que c'était pas euh, euh, l'Everest. Je, je me souviens, j'avais une maman qui était venue une année qui m'avait dit, ah bah bravo Madame Monaceli, hein, mais avec un grand sourire. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a Elle me dit, ah, bah, c'est super, maintenant, il rentre à la maison. T'as eu combien en dictée Tout en turquoise Oui, non, mais je te demande pas euh, combien t'as eu. Bah zéro Mais tout en turquoise J'ai eu aucune faute en rouge Donc, ça les encourageait à travailler la leçon. Et puis, ben, une leçon apprise puis une leçon apprise, à, à la fin de l'année, ça faisait quand même un bagage de connaissances qui les avait fait progresser. Et toi, tu as vu la différence quand tu as commencé le système de euh, la correction en deux couleurs et avant Oui. Alors, j'ai vu déjà, euh, quand ils se sont mis à réclamer des dictées. <rire> Là, tu te dis, euh, quel monstre ai-je créé et en fait, ils me disaient que c'était l'exercice qui les intéressait le plus parce que c'était celui où, matériellement, ils voyaient leur progrès. Bon, après, il y a des tas de choses. Je, sur tous les contrôles systématiquement, euh, je faisais une échelle des notes mais vraiment très détaillé, donc la plus basse, la plus haute, la moyenne de la classe classique, et après, nombre d'élèves entre 0 et 4,5, nombre d'élèves entre 5 et 7,5, etc. pour qu'ils arrivent à se situer. À partir du moment où tu as mis en place le système de souris et grimace, qui font que tu as le calme dans la classe, donc déjà, il n'y a pas de bavardage, qu'ils sont attentifs, tu le vois dans leur regard quand tu les perds. Et quand, quand, quand vraiment tu les surveilles tous, tu en vois un moment qui fronce le sourcil, et bon là, on ralentit, on va voir si... Euh, euh, donc c'est très important de regarder, le, pendant, la, pendant les explications, de regarder leur visage. Parce qu'en plus, bon, comme c'est des petits, euh, ils sont transparents. Hein. Donc ce que je voudrais faire comprendre... C'est que c'est comme l'éducation des enfants. S'il y avait une recette miracle, ça se saurait et, euh, <coughs> et tout le monde l'utiliserait. Euh, déjà, d'une classe à l'autre, tu n'utilises pas tout à fait les mêmes recettes parce que chaque classe a un profil. Ouais. Il m'arrivait d'avoir deux classes du même niveau. Et des fois, ils venaient me voir et ils me disaient « mais Madame, l'autre classe, ils ont pas eu le même cours que nous. » En s'éloignant des sentiers battus, en suivant ses intuitions, en, en apprenant à les, à les percevoir. À les, euh, tout le monde peut en inventer, des trucs comme ça. Alors effectivement, bon, les miens, ce, ce sont des exemples. Ils n'ont pas valeur euh, universelle. Il y en a qui les trouveront débiles. Il y en a qui en inventeront des bien meilleurs. En fait, moi, la leçon que j'en ai tirée, c'est qu'il faut faire confiance aux élèves. Il ne faut pas avoir peur de les bousculer. Il ne faut pas avoir peur de les rassurer, euh, on n'est pas là simplement pour, euh, pour débiter un cours. Alors Vite, vite